La Chabrac, centre qui propose des formations équestres afin de réinsérer les jeunes en difficulté, a inauguré le 11 mai 2018 un manège équestre flambant neuf. Malgré un temps maussade, nombreux avaient fait le déplacement. Encadrants, bénéficiaires, soutien financiers et moraux. Alors combien de personnes sont actuellement accueillies et que va apporter cette nouvelle infrastructure On accueille. 7 jeunes par famille, c'est-à-dire 2 familles où ils vivent à 7 chacun, euh, et 2 maisons de semi-autonomie où il y en a 3 dans chaque maison de semi-autonomie. Ce qui fait un total de 20 jeunes. Et sur la structure proprement dite, euh, il y a 10 employés, 10 personnes qui euh, donc les forment, vivent avec eux et les forment. Alors, les familles, évidemment, c'est Julien et Sophie, mes, mes enfants. <cười> et l'autre famille. C'est Lucie et Stéphane qui sont euh, donc euh, une deuxième structure qu'on appelle la Chabrac 2 et qui vivent aussi avec euh, sept, euh, sept ados. En ce qui concerne les maisons de semi-autonomie, elles sont tout près de, de la, des Chabracs, j'allais dire, mais les jeunes vivent seuls ou ils sont en semi-autonomie, c'est-à-dire qu'on vient quand même voir un peu ce qui se passe parce que euh, faire son linge ou son ménage, ce n'est pas leur tasse de thé un petit endroit qui nous évoque qui nous aide surtout à, à être nous quoi à mettre à le sol, les positions comment faire mieux travailler travail visuel de de que des barres de, de au galop des marais des et ça nous aide beaucoup mieux que dans une carrière et voilà euh, je m'appelle Astou, je viens de Paris, dans, dans les Yvelines. Et bah, j'ai 16 ans presque et je suis à la Chabrac, ça fait deux ans. Bon alors qu'est-ce qui te plaît à la Chabrac Bon, On bah, va dire les chevaux, j'adore. Et bah où on est installé, on est bien installé, bah, ça plaît hein, toujours. Hein. Et après ouais c'est bien la communauté, on s'entend tous bien et tout, ça va. Et toi quel regard tu portes sur ce lieu Bah franchement je trouve que c'est bien après, hein, parce qu'on a un joli manège, et en plus c'est un nouveau manège, il n'y a même pas un an il n'était il était pas là encore, vous voyez ou pas Et ouais ça va, je trouve que c'est bien. Ça va être un bon outil de travail Oui, franchement quand il pleut ou qu'il fait froid, bah, on est bien, quoi. au moins on est chaud. on a chaud. D'accord, donc ça va changer un peu la vie du site Oui, franchement oui. En plus c'est mieux. Pour les concours, il bah, ça... y a plein de gens bah, qui préféraient euh, partir dans le manège que partir, euh, je sais pas. Pour les adolescents que nous avons en formation, ainsi que le moniteur d'équitation, euh, on va pouvoir avoir une formation beaucoup plus performante et pouvoir travailler par tout type de temps. Euh, on est quand même en zone semi-montagneuse et c'est vrai que les, les hivers sont, sont assez rudes. Et avec un ça amène beaucoup plus de confort, aussi bien pour les cavaliers que pour les chevaux. Euh, où ces, ces équidés peuvent évoluer euh, dans... voilà. Dans sur un terrain et un bon sol, pour être en meilleure forme. C'est important d'avoir des gens comme Patrick et Françoise, et ses enfants, qui ont monté une structure d'accueil pour les jeunes adolescents en difficulté. C'est extraordinaire le travail qu'ils ont fait sur ce verre, déjà au niveau des bâtiments et au niveau des enfants. C'est magnifique. C'est une institution aujourd'hui qui est qui de par sa nature est, est, est très très intéressante mais qui aussi, euh, il faut prendre en compte, bah, génère un nombre d'emplois qui n'est pas euh, inintéressant et, et, et, et qui a un côté social avéré qui, est, qui, est, bah, qui je le répète, est remarquable. Alors c'est un lieu que je découvre déjà, dont je connais la réputation et le travail depuis de nombreuses années, hein, parce que je crois qu'il y, y a plus de 30 ans voire 40 ans que que ce projet existe, a démarré et s'est développé et ce que je retiendrai moi surtout c'est la persévérance, la confiance, la rigueur qui règne dans cette structure et qui ont permis à beaucoup de jeunes de trouver une voie qu'ils n'auraient certainement pas trouvée s'ils si n'avaient pas foulé ces lieux. C'est avec une grande émotion que le nom du manège a été dévoilé. Alors, ce manège, il s'appelle le manège Robert Borghese, parce que c'est du nom de notre ancien président, qui est resté président de notre association pendant une dizaine d'années, voilà, et c'est un projet qui lui tenait à cœur, et donc, on a choisi ce nom-là pour honorer Robert Borghese de tout l'investissement qu'il a fait pour l'eau et pour la chabraque Je suis madame Arlette Borghese, l'épouse du monsieur qu'on va honorer aujourd'hui, tout à l'heure, et je suis particulièrement ému de me trouver dans ces lieux que je connais que j'ai fréquenté avec mon mari un peu, qui me rappellent de beaucoup de souvenirs et puis aussi de voir tout ce monde qui est là pour l'honorer, c'est assez bon ben cet endroit était un lieu magnifique qu'il a beaucoup aimé et puis le but de, de ce lieu de vie est quand même quelque chose de qui est forcément attachant, émouvant et.. Je trouve une seductif. Robert Borghese, qui fut durant de nombreuses années président très actif de cette association, a désormais son nom enraciné dans le havre de ce